hépatite il faut d'abord comprendre que c'est tout processus inflammatoire du foie donc c'est des douleurs qu'on ressent au niveau du foie c'est des virus qui sont entrés dans le foie et puis après ça embrasse tout l'organisme et là c'est une maladie très grave parce que si le foie va bien l'organisme voit bien et si le foie ne va pas bien ça veut dire que les autres organes aussi vont en souffrir ceux qui souffrent de l'hépatite doivent constater quelque chose habituellement peut-être ils sont en train de dormir mais entre 1h et 3h du matin ils vont se réveiller sans cause valable et ne veulent plus dormir pendant cette période de la nuit. C'est par là que ça commence d'abord. Et après, les constipations vont commencer, vont suivre. Et après, bon, c'est l'indigestion. Et, et plus tard, ils vont commencer par observer que, bon, quand ils vont maintenant au WC, ils ne défectent pas vite. Et c'est ça qui peut aussi euh, entraîner des maux de hanche. Et plus tard, lorsque la maladie continue et si le diagnostic n'est pas encore fait, c'est qu'ils vont perdre, s'ils sont des garçons, ils vont perdre peut-être leur virilité. Donc il y aura installation de, de la faiblesse sexuelle. Pour éviter les hépatites, c'est très simple. D'abord, tout ce qui est amer fait du bien au foie. Et il faut prendre tout ce qui est amer pour éviter les hépatites les soirs. Donc on doit se programmer pour que, dans la soirée, on puisse prendre quelque chose qui est amer. Bien. Les hépatites, puisque c'est un problème au niveau du foie, alors que le foie se renouvelle, rapidement ou bien se régénère vite que les autres organes, il faut chaque fois faire les activités sportives, par exemple, pour pouvoir enlever les déchets donc du foie. C'est le moment plus que jamais pour éviter les hépatites de jeûner. Si on veut éviter les hépatites, il faut jeûner. Parce qu'en jeûnant, c'est qu'on permet à l'organisme d'entrer dans un processus qu'on appelle processus d'autophagie. Ce processus d'autophagie va amener les cellules du foie à vider leur contenu. L'appel que j'ai à lancer à la population, c'est que nous devons constater que si nous avons, bon, dans une maison ou dans un village, on peut voir des maisons construites avec euh, du sable, d'autres maisons avec euh, donc, du, du ciment. Bon, si nous construisons notre organisme avec les éléments forts, c'est que notre organisme serait aussi fort. Aujourd'hui, l'hépatite est un peu ignorée, par certaines couches encore, mais alors que c'est une maladie très grave et ça tue la population. Donc, ce que je vais leur conseiller, c'est de, de faire d'abord le test de dépistage. S'ils si sont atteints, il n'y a pas de problème. Il y a une solution qui existe pour ça aujourd'hui. Le 5 septembre 2021, on a eu à inventer un produit et qui a marché. Et en une semaine, le test d'hépatite B ou C, ça devient négatif. En une semaine seulement. Donc, pour prévenir aussi ce mal, il faut euh, bon, on peut utiliser même le même produit pour pouvoir prévenir aussi les hépatites Surtout les hépatites virales, parce qu'il y en a plusieurs types. Nous avons un cabinet à Cotonou, plus précisément à Cédégué, donc juste à côté du pavé, devant le marché de Cédégué. S'ils viennent là, ils peuvent nous voir, ou s'ils peuvent s'ils veulent nous contacter sur WhatsApp 00229 97 35 12 37 et le second numéro c'est le 00229 95 36 04 86.